Botte bandeko balandiya, a boolo na bonzambekolo a pabola biso mingi bise anyyon sou tozali bise kayon so bozali pambo bino L'autre thème avec thème SICA, par rapport à un message en colonne chaque week-end L'autre date il a le 26 décembre donc ça l'émission comme d'habitude le cadre de donc live c'est-à-dire toi lui enregistre Mbala moko pour a diffuser Mbala moko. Alors tu de, pas? On a bon a de la moko pour na tout ça, tous croire que le a en nous croire que nous sommes à croire que nous les croire que nous sommes les nous sommes les deux nous que nous sommes nous sommes nous nous tous bah tu vas vous vous rappeler na émission autre sa qui mission libosso ya année donc 2020 tant ou année bandaki travail ou que normalement année 2020 allé année moko et vous a controverses tout mon équipe est ma gammingeli kaki Espagne année pas problème il y a épidémie aux monde entier, système social échangé, donc les y a, na mouto, ou, ou, donc, a été fait pour les gens qui ont été en de se faire, qui ont été de de se faire, de se ont été ont titre, oh, Toyo Kanani. Ha, to yo ka nani, donko, kusko, mingi baza yo nani, libanda kuna, mingi bazoka ko bele, uh, to yo si tu na fende la ne awa, batu mingi bako lingaba ba, linga ba, ba mod ordre ya ba pastor na bango, batu mingi bako lingaba ba, linga ba, ba mod ya ba lider politik na bango, batu mingi bako lingaba ba mod dordre ba, ba, mo ba familia na bango, me eske, ezali realma ba mod ordre mbala mpona kota mwisabomu na inayuna, mikolo, oyo nza mba na mokili. Yangon aza ko senga e, molimo nankolo e sungayo. Oyo zolandangayi. Iza enaz, iza azarte molimo nankolo e sungayo. Realmo zolandangayi. Seko zana bo mwoyi. Seken zanbe asali keke shoz na vina yo. Yangon bongi o ya aveko kumi kitsanako kumi sekolo bakyo. Eh. Batu mingi oyo. Babanda ba, ki ane oyo na yo. Basukisi yangote. Yoza nani qui ça réellement miko ouyo au sal na moukili oza nani posuk sa anetina souka mais souba sa ndanga l'andangana tango peut être l'obi baroza la tè et on est important de comprendre que tant au zo passe na moukili ils allaient réellement pesa mélio pour un omega cocha vinant en nord de façon que est à ce qui liwa et kangi yo ou kende bisika malam de cobi sengamokili sa bisengumoko auto benga gaze éphémère pourquoi et bota kambuma yama yama mal muté mais mais mais donc mokili oyo ce que vous l'entendons on a ndega mal mal banzaambe et cobota nasuka nangoni ni la vie éternelle il est important de comprendre que Nzambe a passé autant dans mokili awa pour ole kanaba kara distraction té Nzambe passé autant dans mokili awa pour ô le kara tongi na ko finga ko swana non Nzambe passé autant dans mokili awa pour na ô saelaé de façon que à partir yo bat moussou pe baé banzaambe Souvent, quand les Zambiens, donc, donc au travers, n'ailleurs, Zambie, au continent, qu'on utilise au sur puisque Dieu cherche, n'est-ce pas, bateau au fond à travers la bango. Bobby, que mon tellement corrompu soki nzambe asamen capable ya ya oh, ko, uh, ko ya ba, ko utiliser bato na suka ko bwa ka bangode selon matthieu 7 21 alobi ke mingi bakoya bakoloba mkolasuka ke tosala ki boye tosala ki boye na kombo na ngai je vais leur dire que naiba kibinoté yango bozoka lelo mukongo na nzambe ndé na lobi toyoka nani bozoka mukongo na nzambe lelo pona koloba ke no et avant que koma trop tard nzamba lobaka yaiba kiboté ndé komoisi ndé komobali Mi lengele, tanguyango yako bon vina yo. Ki baso bon abso chaque weekend, baso tuna na me, bozo luka, bozo poursuivre nini. Mission abiso ali yakote a yo yeshua. Oye ba Yesu na bomo mouina yo, oye ba ye de façon que l'on wana kan yamunguna. So ki esali ke, pa ba message yo toopes abino, bo anaba question, bo an ba suggestion, bo ba critique. Bon, vous avez dit que yango. Puisque dit que vous avez que vous que vous avez que vous que vous que na Numéro, le numéro de je vais dire, mi numéro la préfixe y a un préfixe 0049 ou bien numéro préfixe préfixe 0033. Ceux qui a besoin d'atteindre le et qui besoin de le numéro, et y a numéro de bissou y numéro Il y a numéro y a un peu problème dernièrement, mais pour le moment, le numéro est un peu de problème. qui a besoin de contact, question, de questions, de suggestions, c'est un peu comme la c'est des peu ming ça, c'est un puisque comme comme ça, ça, un donc au diffusant on est mingi, mingi donc la semaine prochaine Makambo va nous décomposer sous sou, battre dans la libye selon ce qu'ils ont pu euh, euh, voir nakati ya Tanyo sur Tuliaka qui na 2020. puisque c'est important quoi et là on est en na vina yo pour ce que le lobby en et que libanda, la ba, n'est-ce pas, qui ont fait la pe ordre, la ba qui ont fait la nature qui ont fait la bande, qui ont fait la bande, la nature ne vous enseigne la la nature c'est ont fait la bande, qui ont la nature, c'est ont fait la bande, ont la ce la la la ce la quand on à la message de la vie, 2020, de et que chaque de en de de et puis, mou mou il une à deux minutes, hein, et vous appelle, il au a un si message, nao, soit audio ou bien vidéo, au numéro Kawana, donc numéro euh, si ming, ming, 0049, pour ming, ceux 0049, sont contents, la sélection, n'est-ce so pas Il y a la n'est-ce pas Il y a la sélection, n'est-ce pas Il la sélection, pas a dit, sélection, il a la sélection, il y a la sélection, il sélection, il il y a la sélection, il y participer bino pour toujours croire que nzambe à ça la carte, se soucie fin awa, na fin esprit nzambez à l'école Dieu pourra et peut être faire quelque chose n'a moyenabo et qu'on comme ça passivement porte n'est-ce pas la communication na biso, de façon que de temps en temps toujours en verbe bino pour pour, pour, pour bino pour passer plutôt c'est que vous êtes en train de vivre nakatiabo bino. Toyo Kanani, et a réellement émission titre haute, tu ko Tu awa, Pourquoi Puisque... Toyo Kanani. Toyo Kanani. Toyo ko Toyo Kanani. tu Kanani. Toyo Kanani. passage Kanani. la Bible to na Toyo Kanani. chapitre 29, na Kanani. tu Kanani. Toyo Kanani. et Kanani. Toyo Kanani. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, de paix et non de afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bible est le bien abysso à corban Jérémie qui a écrit biba projet a formé bon bango. Ça dit nous nous voulons nous accaparer n'est-ce pas il y a passage auio. La Bible est un livre au benga source d'information divine. Les livres, les livres, les livres, les livres, les livres, les Bon les livres, les livres, les livres, les livres, les les livres, les les et ça peut être dans le contexte. Où il y a Mais veut dans la foi ou par la foi, aux passage passages un passage biblique. ce que le Seigneur veut que tu marches, un passage a tu peux aussi faire pour moi aujourd'hui. Il y a un Ce a un passage a a Dieu connaît. Les projets qu'il a formés sur moi. Les projets de paix et non de malheur, afin que, et non de malheur, afin que afin de me donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, passage à Jérémie, remplaçant au Sko Ce qui est Kamingi Batu. Tu n'as pas l'impression que tu n'es rien. les gens pourront peut-être dire que tu n'as rien tu n'es pas intelligent même que, même que les gens pourront peut-être prendre des mots, des mots vrais ou des mots, pour décourager, pour les cas qui sont en 2020. Tu as subi des choses. Tu as subi peut-être aussi des humiliations. Tu as subi peut-être aussi des incompréhensions. Tu as subi peut-être aussi, peut aussi des séparations. Pourquoi? Parce que des gens qui ont parlé, des gens qui ont, qui ont été confrontés à un problème, monde, ils t'ont mal compris. Parce que les gens qui ont été et ça, ils sont en Et de se faire. Et ils c'est vraiment ce qui est dans ils ont été en train de se Mais qui même se fait puisque selon moi, ils ont été en de mon côté. Mais non, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de nous. Tu pas besoin de ne pas quelque chose de la part de Dieu. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si tu essayes de prendre, n'est-ce pas, non, ce pas ça. Tu bon bon que il y a un chose important que ce qui est le cas de la vie, ou comme on a à Bongo. Non. Ce n'est pas que ce qui est le cas ce que l'obi le cas de ce n'est pas ça. Ce n'est pas que comme le lobi de la vie, ce n'est pas ça. c'est pas que comme le ce n'est pas ça. Ce n'est pas que comme le cas n'est-ce pas? Il y a un problème, il y a lipa, et que le cas de lipa vie, ce n'est pas ça. C'est pas que puisque le lelo mobile na yo a fingo ce que l'obi pa ko finga yo ou bien moi sna bo yo ce qui a quel a quel libella ce n'est pas aussi que ce qui moi na asa ko manquer ou ce qui a lingi o te ce n'est pas ça Il y a des choses au moutou c'est ça la ba ba bah, don ko ba image na moutou puisque moutou a lingi a mon a rapidement résultat mo quelconque Puisque les résultats au oh, monde ils allés compter par rapport il y a ce que tu entendais ou bien tu t'attendais et que ça que p ça n'est pas désespoir mot quelconque. Il y a un lobby que Jérémie 29a. il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Et à ce temps-là, par projet, a vu projet ni il y qui Peut-être que cas où là, la pognité puisque tu as de problèmes spirituels. Son au cas où Kanye a mis son bon monaca, par être unique aux puisque il y a des gens qui veulent n'est ce pas te faire du mal alors moi je te dis ceci mon frère ma soeur a yébi le projet qu'il a formé sur toi et ces projets sont des projets de paix et non de malheur La paix est plus importante que le pain, puisque sans la paix, à Tazaoua on a pas Pourquoi je dis sans la paix, le pain n'aura pas d'importance libersonayo. Pendant la guerre, je ne pense pas qu'on soit lipo-katikalement, ou lipo-katikalement, ou lipo-katikalement, ah non, pendant la guerre, la, la, la guerre, tu as, n'est-ce pas, l'intention, il y a qu'on se protéger, il y a qu'au se kima, pendant le trouble, vous a besoin qu'on se réfugie. Le Seigneur connaît, n'est-ce pas, le projet qu'il a formé sur toi. Il suffit qu'on ait un père, bon moinaïe, et un bon moinaïe plutôt, et pas naïe. Yeshua a sa coloba. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai quoi Du repos. Le repos que le Seigneur te donne, c'est ça la paix. Il dit qu'il va, te, va te vous donner la paix que le monde ne peut donner. Il y a de cela quelques années, il y a des là ya ya kozanga kimia par ya position nangai na kacha mokili tupo na famille nangai na koma ki kozwa mingi susi ya libota na mutu nangai pona satisfaire bango pona sepelisa bango et na ndenge ya koloba ke ba ba fait travailler no, na ndenge ya ya bolingue za na kachi na na mona suri na ya famille nangai alors a l'époque koma ki meme ko na muko motema organe et pasi un jour, je fais la prière dans le venez à moi, vous ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Je viens avec ma famille, yo au Pesanay Kimia. Ça fait de cela plus de 10 ans le mon suis là. vivant libela là. Je suis le dernier. Le Rédempteur est bandeko. là. il sait. là. pona yebi mon rédempteur est vivant et il se le le là. là. Et un aboutissement, il y a l'étambou. Et ça, le roi Moutouzan Kati, il y a ton nom, il y a plus de 4 mètres, il y a 4 mètres, il y a un rempli de maille. Il y a un maille est tondi et qui est mais tu sais que ton rédempteur est vivant dernière minute c'est pour dire que il ne faut pas abandonner la foi il faut croire même la y problème même problème, il faut croire que la résurrection de jésus christ a fait que nous ayons la paix il faut voir il faut croire que non donc la victoire sur la croix a fait de nous des enfants de Dieu or papa malamo a a été. et surtout comme on a un papa qui connaît nos cœurs le papa qui connaît nos vies un papa qui connaît nos noms Je discutais hier avec mon frère on parlait de la vie de Pierre et d'autres de, de, de apôtres qui ont vu Jésus physiquement comme ça ça dit ça dit na Yesu Mais nous autres ici, to salango par la foi, après tant d'années. C'est-à-dire, on a un travail à faire nan ndenge à na biso. Bon comprendre nama Paul, a mouna physiquement, mais yesu abime la kaye. Abime la kaye poaye makambu. Mutu o oh Yesu ayebi si makambu, akomaka kakoyoka kaka mungongo na Yesu. Yonabi, toyo oka nani? Mwasi na lobi na oke, no, kubonga lisu sute, pwisike maladyo zana ngwana metemba lobi ke, no, okotambo lisu sute, ya ungana yebi te soto osuka ndengi nini. Mwasi na yo, akomi na suka, lukola mwasi ya jobo. Nainzambe azana bomoyi, ayebi eloko niya za obongi sepona bomoyi na yo. 2025, programme un programme 2020 c'est qui ma programme au bai que non rose libala rose libalate au comité découragé 2020 au bai que non au col au lingi au son banda ko au son binda kouté au comité découragé pour n'abat ma terre la moquille au n'a que 2020 bat mingi basa na ma pangwa bat kufi bat mingi basa na ma bala kufi il y a un frère qui me dit, un frère, on a quatre groupe à il y a Moutou, et y a des malades qui ont fait des choses, des choses qui ont fait des choses, A choses qui ont fait des choses, il y a un qui ce que qui a bongo, ba, et c'est pour vous dire que non Babiloko Ozambe a ça à rapport na biso et plus importante que les Kamakambo to Puisque papa puisque papa ya Malunga eba kapo sa bana. koyo bwa koyoka batu, to yoka plus Nzambe. N'est-ce pas nakata ensemble na bino pasteur Alobaki année pasteur que a année 2021 année a il y a victoire. Et ça l'hyper dans mon dans mon Zambie au ni victoire victoires Et gros et l'incapacité que notre victoire qui s'est remis pour pasteur à déclarer qu'ango c'est pas ça Zambie a battu la Kamutu Moko na Moko selon relations au au Zanzibar na hier na commission Zambie pour na chimie a Péringaï durant le donc l'année 2020 na commission Zambie n'engage salue que na 2020 à na mona médecin te pour na Beli na 2020 on va na perdre bateau Na pepe mtu kuzela nga kufaki na 2020 hawa. Nzambe, hapa mbola li bota. Acha kimi na kachaba na he. Mwasina ya kufaki, ya heko Na 2020, nzamba asunga li bota, asunga e, ba na he. Baofelon batikali. Ça dit, en 2021, je passé l'épreuve de mais je suis à Puisqu'il a un plan qu'il a formé sur moi. Puisque le projet e, Il y a un projet qui est un projet qui est se projet qui un projet par il un projet qui est mais moi, je suis volontaire papa. 100% volontaire papa. Je suis 100% volontaire moi, na Je un 100% volontaire de papa. Je suis 100% volontaire de papa. Je de papa. Je suis 100% volontaire de de Je de de Sungabao bazangi lipa pesa kabola na namun, moninga na kacha ya famille na kacha ya society to na kacha libota kabola mwalipa uza mango. Eyo pose oyo baza baza, baza ko pesa yo soki maboko yo pesa ope mingi yebisa bande no, no, no, nono bosu ngabato mususu ponga ina zudia mingi kozala egoiste te to bana linga ba wela bazanga n'est-ce pas oza difoluka yo ozapena motema malamu soki bat pasa ko edeyo Pensez que la bateau est au Nous avons besoin de penser la vie même pas la même chose que la yo. Mais ça, un problème puisque nous avons na de faire des choses. Il y a le bic, ce qui Donc, grain ya a sévéné, y a capable a mais ceux qui osent y foi osent moucher locaux la grain ils nous disent que non osent la foiter quand tu n'as pas foi en Dieu c'est que tu as foi au diable pourquoi puisque mutu a beau commis pèse en la Jésus diable a soi qui est malamo ko banéko bo sosola psaume chapitre cent trente neuf et lobi boi na verset seize natangi quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient donc là ça a qu'il a nous coûte formater mis ne va na komona ngai kwa Nzambe Nzambe amona ka mutu avant que mutu comme un mutu pourquoi Puisque dans l'homme c'est l'esprit qui a été d'abord créé mutu oh comme un masse et ça caca Nzambe a animis koké no a pensé au projet oyana mokili avoir pour une raison moko bonne à continué. et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même que na ne soyons sales, à frère dit que vous ou combien de temps au passé n'a pas eu qu'à bas politicien, au yoki yoki bas politicien. Mais 2020 est souki au moni pe résultaté. Au yoki yoki ba pasteur charlatan. 2020 est souki au moni pe résultaté. Au yoki yoki ba marabout banganga. 2020 si le moni peur changementé. Au yoki yoki bas tamoki li bas dekonao moisi mo bal na yo au moni changementé. Mais ce que vous avez, c'est que vous avez des gens qui vous ont fait. na ya yende des gens qui Puisque yende avez des capable même ya ko prolonger Vous na mokili par rapport à plan, fait. Vous avez projet, gens qui vous ont fait. sur toi des gens koyina koyina. La Muta salio mabe limbisa na motema moko ndeko. Tika koina baninga. Tika ko luba mabe Pona na baninga. Tika ko finga baninga. Tika ko tongo baninga. Tika ko boya baninga. So que nous dépende car yo soit en paix avec tous. Nous avons un grand travail à faire Bandeko. Pendant a préparé Moutou, On a vu ça avec Moïse. A il se retrouve dans la bilan de la délaissé, oublié. a récupéré. Tout vie à Joseph, vendu par ses frères. a donc a remonté avant ça, il a passé la preuve, tout ça. Tout maintenant qui est le maître Yeshua. Bible dit que non, il a supporté les humiliations. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Lui qui était égal au Père, mais il n'a pas pris ça comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à accepter même puisque la Bible nous dit que maudit c'est lui qui est pendu au bois. Yesuandimia comme malédiction, pour yolelo comme une bénédiction. Yokandeye. Yo kande Yesu. Yo kande Yesu. Deko, tolo baka lo baka. Oh non, mo Suka, asuka. Mais na tu ne réalises pas ce que tu dis. Mo asuka, mais mo kilizan tanango. Mais yo, tan tellement limité. Tellement limité. Tu te donnes le temps d'écouter de, de des choses qui ne te donnent pas la vie. Oh, pasteur, mokubate aka bien. Asaka miracle, miracle na na na, na, na Landa ye. Mais est-ce que tu as bon moi. Est-ce que les choses qu'il est en train de prêcher, ils ont rencontré, n'est-ce pas, le na Ils ont besoin de nous Ils ont rencontré de ce pas Ils ont besoin de de besoin de nous parler de Zambe. Ils ont besoin de nous parler de Zambe. Ils ont besoin de de Ils ont besoin de na Ils ont besoin de de Ils ont ce so qui Yeshua est chaud, il capable de pardonner la femme adultère. adultère. Il est capable de pardonner plusieurs autres kangaiyo, tonga kabatu, de kabatu, o kabatu. Dieu est capable, n'est-ce pas, de pardonner tes péchés Il ne faudrait pas que on l'impression impression que Yonderza na na charge, il a il a vu Non, c'est pas ça. Il faut renoncer à la vie renoncer na, na kibo kibom na yo renoncer na ki ki bomu na yo renoncer na kitoko na yo renoncer na bozwi na yo yebsan côté, ose logoté ose logoté alo avant qu'aucun d'eux n'exista ça veut dire, a dans le verset -ce pas, 11, il y a... a euh, Qu'est-ce que je dis Verset 16, n'est-ce pas Il y a Psaume 139. Dans le quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant que existe, jour n'a na mokili aye que vous existé que que que vous avez Na ville, y a des problèmes qui ont qui problèmes à Maro. Ceux qui ont a des problèmes à a Ceux qui ont qui ont à a a des des des Bon. Pour normalement, a dit que c'est clone qui que un clone a clone c'est à clone a que c'est un a un a un a a a clone clone qui il a un clone qui dit que que c'est qu'il Sozana kimia na kata motema nayo oku pesa kimia. Sozana esengo na kata motema nayo oku pesa esengo. Sozana so na na na elikia na kata motema nayo oku pesa ba tupe elikia. Sozana bolingo na kata motema nayo oku pesa pe bolingo. Sikonde komi tuna na motema noza na nini. Sozana ma na motema no oku pesa ba ka maowa. Sozana lokuta oku pesa ba lokuta. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur Osani? <t 'intéressant> Sosolande Sosola. Toyo kanani. Toyo kanani. Romains chapitre 8 verset 28 de la Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, tu ndenge na vi oyo bat ma pangu nini bana bala na na Quand tu comprends rien tu comprends gagnant vu en nord le bois Nga lo baka boye. Ozu yu me sa yo. Ozu ma kamu nyansu yama la mu. Oye katina yo. on gauche. Ozu ma kamu nyansu yama be. Oye zana katina yo. on a droite. au tali. au sali balance. Tanga bolamu la mu. Oye katina yo. Tanga ma be. Oye zana katina Puisque Puiske tout le monde. Tout a cause. mi Tout personne vivante A A Comment est-ce que tu médites sur la personne où ce qui est qui a le but de le de Minoko ya, y'a bas sur m'y ouais. Non là c'est ma peur. Il quelques temps zambau tanga cœur. Batwana, bas sur m'y ouais. Est-ce que baza, quoi ba bas magamuto ça la mukiloy, bas on comprend non à cent pourcent. Naosenga bas na mutu oyoy, ayébi, qu'interpréter bas bilou koana bas sur m'y ouais. So vous partout dans le monde, de faire participer de besoin de faire participer de faire participer de faire participer besoin de faire participer ou bi koulo ba langouana, bi kou sa ba ya yabato ba sa ba sourmiwe. Pon zambara a besoin yo, o ba ki plus, na autre, ou to li kou sa la. Bien sûr, la foi vient de ce qu'on entend. Mais bande kouana ba zo kati, faudrait que, tu es son anenga ba signe, peut que, zambara sa baong grâce, ba comprendre, ta ba comprendre zambé, zambara sa miracle na katabou mouenabango, ba bi ki sama. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et surtout de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que considères-tu que tu es appelé aussi Est-ce que vous avez appelé selon le bah, dessein, selon la selon le selon le Est-ce que vous appelé Est-ce que vous avez appelé que Zambé a Parce que Yeshua, je connais mes brebis. Et je le connais par leur nom. Et mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent ma voix. Yosuko Yokaka nani. Yokaka nani. Bako le loke non. Le, le 31, après 40 jours à jeûne, te ko salaboye, enveloppe à kilo. Ndeko, ndeko. Na salabamessajo un message tu peux donner au tu pe un peu plus de temps, tu es un peu plus ata lelo, ata lobby ata Mais tu es un peu plus de temps, a es un peu plus de temps, plus So qui n'zambè a l'ingi a pè sa wè loko, a kou sa l'angou pou yemouk l'ingi. Même tant qu'on se n'a nzambe, n'zambè a kou pè sa n'denge yemouk a l'ingi pou a, a, po a li souveran. N'zambè a kou e mbongo sur mbongo. Exate, exate. N'a, na suis un parfum cher, je suis un be able na get a lot of Disciple moka parfum, oh, to cabola, to, pluto toa, to teka, to pesa mbong, no, no, no, no, no, no, no, je suis un parfum, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, je suis un parfum, no, no, no, no, no, no, un no, no, no, no, no, no, no, no, no, je suis un parfum, il que non enveloppe y a poids non bon que a de la preuve en est que après le 31 décembre se janvier février le pasteur bazon ma vie toi tu penses que tu ça es en train de les aider besoin c'est comme si OK prince charles il y a Angleterre ou na, na na nini na mbongo moke bele pc mais au sale le côté parce que yaza na mbongo ko le kayo na mbongo ko le ka batnyo sou bana na kati ya, na kati ya famina yo nyoso ba nyoso reunis yali kibongo mais yo soké pesa mbongo asana na na ngote mais pourtant pesa eloko na belda muto Asana peso na ngo zamba ba ko pambolayo yo oza ko ko, ko, ko mitungisa parce que ebi nzambeté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 L'heure vient et elle est déjà venue où le Père recherche cela, le vrai adorateur adorateur, qu'ils adoreront en esprit et en vérité. Il y a mais tu veux adorer. Il y vérités mais tu veux donner. À si tant que vérité, il y vérités il Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. La Bible, Bible dira quelque part, tel qu'il est, tel que nous sommes. On te a lu quoi pasteur nayo on l'a traduit quoi pasteur nayo mais pasteur nous avons duumba on s'en est sorti duumba l'ont quoi pasteur nayo pasteur nous yibi, muibi on lui parle quoi pasteur nayo mais est-ce que tu penses que ta vie là nous avons aucun péché et bon bana on a libres aucun péché et bon bana on a libres Nous avons besoin de vous. On a besoin de bon la motema. On a besoin de changer de vie. Nous avons besoin, nous avons besoin de Yeba que Bato yapona pona des bateaux cela que image n'est-ce pas? Y Yeshua Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Vous bien besoin de Puisque frère puisque tu considéré que toi liba frère Yeshua. Et ils ont l'argent de la vie. Ils ont l'argent de la vie. Ils ont que de la vie. ont frères la vie. ont ce so qui te toaleco dénoncer les mauvaises œuvres, et que yo hier n'ango olubi kenon, na boi na boi ko dénoncer ba, ba, ba, ba mauvaises œuvres, na lingi ba mauvaises œuvres, bo dénonçant go c'est so que tu as un problème tu as écouté la vérité tu le dit non parce qu'on que la fin de l'année non comme nous avons la corona il faut le 31 décembre après à 40 jours tout ça li consistante parce quand on vient avec ces choses c'est pas que aux bon a père non on a besoin de sunga la besoin bon wana. y y y y y y y y a y y y y y y bola quelque part. y y y y y Mal, mal, mal, malheureusement, malheureusement bobanga tellement mingi tellement oh peut être papa kosilika pasteur akosilika de kotomboka azana niranzambete anzambete zambete alobina yo je mets devant toi la vie et la mort mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives nous je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte j'entrerai ça dit nous en bas à la cour contre décidé tu as différent là bas ange bas ange ça la volonté la biso tout ça la volonté biso nous en la biso a pésibiso libre, choix à Koubaké, non aponi, ou toi, ou toi, pour justice en Zambe, et salem. Yo, yo, kakanani, de Koubangai. Yo, kakanani. Yoka. 1 Pierre, chapitre 2, pour nous soukisa, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc avant que nous continue, continuer koulebana Bata babi valeur et c'est vrai. Moi na yo, valeur naote, et c'est vrai. Mobal nayo yo, valeur naote et c'est vrai. yo valeur et c'est vrai. valeur na yo. valeur Mout mout a y ba y a valeur ya Moïse. Men zanbe a y ba y qui valeur ya Moïse. Mout mout a y ba y a valeur ya Joseph. Men zanbe a y ba y qui valeur ya Joseph. Mout mout a y ba y a qui valeur, n'espa, ya Yeshua d'amokil. Ba fakse bas bas anet deba, so y ba y a baka goutou t'ke a zanbe. Men zanbe a y a ba y a qui pukat d'egi Yeshua. Nden mout pe yozol an d'angay, n'zanba y bi valeur na ne te dérange pas ce que tu vas respecté. Ne te dérange pas puisque tu vas lingot et lingue au lingua Dérange toi sur les Zambés à Ebioté. C'est pourquoi quand la paix sur occasion de comprendre, pose à la une race élue et bonjour mes pères et pas un colo Yeshua à 100%. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple à qui, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Un pierre de neuf. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua, de Christ. Mais ce qui m'a c'est que parole. La parole est une de la lobby. Il y a qui est une de La loi à la D'où? dit, la foi Or, Yeshua tout. est Est-ce que nous avons dit la foi dans la De la Pour l'année 2021, a Conseil ka moko yokamin mingi mungongo na nzambe. Keshwa zali tuna bisso ba email e za wana ba e ba téléphone e za wana to kuzanga te kuya ko sungayo. Pour toi na besoin a ya elite ba ya ba na nzambe race élue, classe élu. Nzambe pa mbula yo. Et puis mbula au 2021 ezambula au yomoko au sa réelle rencontre personnelle. Rencontre personnelle na mutoa ke yo Yeshua. Shalom.